et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment je réalise un petit socle pour vos figurines de type plage Donc dans un premier temps je vais commencer avec une mousse de plaque extrudée de 4 cm que je vais découper pour commencer je vais tracer la forme de mon socle alors pour ça j'ai utilisé un rouleau de scotch car le diamètre me semblait bon mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien utiliser un compas ou un autre gabarit j'ai utilisé le scotch car le, le diamètre me semblait très bien pour la figurine que je vais mettre dessus. Ensuite, à l'aide d'une lame de scie à métaux, je vais commencer pré découper le tour de mon cercle. Alors vous pouvez aussi utiliser un fil à chaud. Maintenant, à l'aide d'une cale à avec du papier de verre, on va écarrer toutes les arêtes pour lui donner la forme la plus ronde possible. Maintenant que notre socle est à peu près rond, on l'a bien poncé, on est à peu près euh, d'équerre. Maintenant, on va, on va tout simplement lui donner une, une prémise en forme pour pouvoir couler la résine. Ensuite, on va commencer à donner la mise en forme de notre socle. Donc pour ça, je vais utiliser une pâte à modelage. Donc ça, en l'occurrence, c'est une pâte à modelage qui sèche à l'air. Donc vous pouvez très bien trouver ça dans les magasins d'art, etc. sur internet. Elle est facile à travailler et puis on peut ajouter un petit peu d'eau pour vraiment faciliter le modelage. A l'aide d'un manche à pinceau, je viens commencer à donner une petite mise en forme pour donner un petit peu de relief à mon sable. Maintenant que notre pâte à modelage est bien sec, je viens commencer à appliquer une couleur de base primaire noire pour avoir une meilleure accroche pour la peinture. Une fois que notre couleur primaire noire est bien sec, donc là ce que je viens faire, je viens appliquer ma couleur de base. Donc cette couleur de base c'est une couleur marron sable. Donc euh, en l'occurrence moi c'est de la peinture acrylique de chez Valero. Donc c'est du brown sand que j'ai coupé avec du jaune un petit peu. Et on vient recouvrir toute notre base comme ça du sol. Ensuite je viens reprendre le marron sable, le de sable de chez Valero, et je viens juste euh, dans le frais appliquer un petit peu au niveau de la pente, vu qu'il y aura de l'eau, forcément le sable est un peu plus humide, donc je viens appliquer ça dans le frais, histoire de donner un peu plus de relief et de profondeur. Maintenant ce que je vais faire je vais commencer à faire des petits brossages à sec au niveau du sable donc là tout simplement je viens prendre le marron sable donc le blanc de sand et je viens ajouter un petit peu de blanc donc on vient faire plusieurs éclaircies comme ça jusqu'à 3-4 en diminuant la, la zone de brossage pour donner du relief au sable. Ensuite, on vient protéger notre peinture et notre socle en appliquant une couche de vernis mat. Donc j'applique sur tout le socle, les côtés, partout, on vient mettre une petite couche de protection de vernis mat avant de pouvoir couler notre résine. Maintenant que notre peinture et notre vernis est bien sec, il faut attendre que ce soit bien bien sec, on va commencer à venir mettre du scotch autour de notre, de notre base pour éviter que la résine coule un peu partout. Donc là c'est très simple, je prends de la bande cache, on vient l'appliquer à peu près parallèle au bas de notre, de notre socle et on vient l'appliquer autour. Il est important de bien l'appliquer au niveau du bas sans trop forcer. Ça sert à rien, sinon on va, on va déformer le scotch et la résine sera un petit peu déformée pour que ça soit rond. On vient le tendre légèrement, pas trop. Et on vient surtout bien l'appliquer ensuite avec notre doigt en bas. Alors ensuite, on va venir appliquer et couler notre résine. Donc là, en l'occurrence, c'est de la résine de chez Akar Interactive. Donc, c'est un bicomposant. Et ce que j'ai fait, je l'ai légèrement teinté, car à la base, c'est vraiment transparent de chez Transparent. Alors pour la teinter, j'ai utilisé euh, à côté, dans un petit récipient, une goutte de, de peinture acrylique, donc un bleu océan ou peu importe la couleur que vous voulez lui donner, que j'ai très légèrement dilué avec de l'eau. Et ensuite, j'ai trempé mon pinceau et j'ai essoré le pinceau au bord de, de mon petit godet que vous voyez actuellement là que je suis en train de remuer. Il est important de bien bien bien remuer pour que les pigments soient bien écrasés. Vu que c'est de la résine sinon ça va vous faire des petites bulles de, de gouttes de peinture. Donc il faut bien la remuer et une fois que vous l'aurez bien bien remué, vous pourrez ensuite couler votre résine. Une fois que vous avez fini de couler votre résine, il y a des petites cloques, des petites bulles. Donc là, ce n'est pas bien grave. Ce qu'on vient faire, on vient ajouter soit avec un chalumeau ou un briquet, très légèrement à ras et rapidement. Ça enlève tout de suite les petites bulles et les petites, les petites bulles d'air qui peuvent y avoir à la surface. Donc il faut être très, très rapide et très léger. Vous voyez, ça s'en va tout seul. Si vous y allez trop vite ou trop fort, vous risquerez de, de brûler bah, votre scotch. Donc c'est vraiment à ras. Vous pouvez aussi utiliser un... Un petit chalumeau un mini chalumeau ou euh, ou autre donc maintenant on va pouvoir enlever notre scotch une fois que la résine est bien sec donc pour ça j'ai quand même attendu le lendemain faut pas être trop trop trop pressé sinon euh, forcément votre résine va couler euh, partout Ensuite, on va mettre un petit peu de mouvement à notre eau, vu que c'est une plage, c'est la mer, il y a des vagues. Donc pour ça, j'utilise plusieurs produits, mais je vais vous montrer déjà celui-ci. Donc là, c'est de l'Extra Heavy Gel. Donc c'est un gel qui devient complètement translucide et qui a une texture assez épaisse. Donc je vais vous montrer comment je l'applique. Alors j'en prends une bonne quantité sur le cure-dent et on vient commencer à l'appliquer. Donc ce qu'il faut savoir sur ce genre de produit c'est que ça devient pratiquement complètement translucide avec le temps. Donc moi, ce que je fais, je le fais en plusieurs fois. C'est-à-dire que là, je viens commencer donc, à appliquer. Donc là, en l'occurrence, euh, on peut le travailler hein, avec un petit cure-dent. Vous voyez, quand même, euh, ça a quand même une consistance assez, assez, euh, assez dure. Donc on peut, on peut lui donner des formes. Mais une fois que c'est bien sec, ça devient pratiquement complètement transparent. Donc pour avoir l'effet un peu plus blanchâtre, ce que je viens faire, une fois que j'ai complètement fini donc toutes mes vagues, etc. et j'ai donné forme avec le cure-dent, etc., etc. Je viens remettre le lendemain une couche aux extrémités. Comme ça, ça, ça pousse la contraste de, de l'effet de vague et ça devient un peu plus blanchâtre aux extrémités. Ensuite, je vais utiliser un autre gel. Donc là, c'est un gel, c'est Water Texture, donc aussi euh, de la gamme de chez Valero. Donc là, c'est vraiment pour donner un tout petit peu de, de relief et de mouvement aux, euh, à la surface de l'eau, donc entre les vagues. Donc normalement, j'aurais dû l'appliquer euh, avant et passer euh, et, et mettre l'autre euh, gel. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, c'est très simple. Je viens avec un petit pinceau et puis on va venir euh, tapoter entre les lignes. Euh, gentiment pour, pour donner un petit peu de, de relief et ça deviendra complètement transparent comme le reste d'ailleurs et pour finir proprement notre soc on vient appliquer donc du noir hein, donc du noir acrylique proprement autour ça va bien faire ressortir notre socle avec un pinceau plat comme ça c'est plus pratique pour épouser les lignes et ça donne ça met tout de suite en valeur le, le socle et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo ce petit tutoriel j'espère que ça va vous aider que ça vous aura plu donc voilà donc un petit socle assez simple pour débuter donc ça peut très bien aussi être utilisé bah, pour les figurines Warhammer, d'autres figurines, donc plein, plein de petits sujets qui peuvent être très très intéressants. Donc encore une fois, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas donc, à vous abonner, liker si ça vous a plu, partager, mettre des petits commentaires. Vous pouvez aussi faire un petit don pour la chaîne pour soutenir Monsieur Plastique Kit. Vous pouvez aller voir aussi les photos sur Instagram, sur Facebook. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos et des petits lives sur les maquettes, etc. etc. Salut les gars, ciao ciao ciao